Connaissez-vous le rabbit hole, le trou du lapin, pour le dire en français dans les aventures d'Alice au pays des merveilles Dans l'histoire publiée en 1865 par Lewis Carroll, la jeune Alice chute dans un trou vertigineux alors qu'elle voulait suivre un lapin blanc, vêtu d'une redingote, qui s'écriait « je suis en retard, en retard, en retard ». C'est en tombant dans le trou, le rabbit hole donc, qu'elle finit par atterrir dans un monde parallèle, illogique et surnaturel, qu'on appelle donc le pays des merveilles. Vous vous dites peut-être que j'ai craqué mon slip en vous parlant d'Alice au pays des merveilles. Vous c'est peut-être que je délire complètement en voulant vous raconter une histoire pour enfants. Eh bien, si je vous parle d'Alice, c'est pas simplement pour vous divertir, mais c'est surtout pour parler du fameux protocole qui porte le nom de Wonderland avec le token TIME. Il existe depuis septembre 2021 et c'est donc un protocole qui a été construit sur le réseau Avalanche. C'est un protocole qui fait une référence explicite au livre majeur de l'auteur de Lewis Carroll qui, au demeurant, je préfère vous le rappeler tout de suite, était professeur de mathématiques. Son livre, aussi enfantin qu'il puisse paraître, est bourré de références et de concepts Mathématiques. Et d'ailleurs, Mélanie Bellet, une critique notoire de la littérature, a affirmé dans le magazine New Scientist que Alice au pays des merveilles était, dans sa forme finale, une satire cinglante des nouvelles mathématiques modernes qui émergeaient au milieu du 19e siècle. C'est donc en hommage à cet univers complexe et déroutant d'Alice au pays des merveilles que le protocole a été construit. Après six mois d'existence seulement et après avoir connu un triomphe dans la scène underground de la finance décentralisée, le protocole est devenu l'un des plus grands scandales de la sphère crypto. Un scandale qui s'est abattu sur Vanderland et son écosystème de Charogne. Et bienvenue sur ce second épisode de Crypto Culture, Alice au pays des escrocs. Dans l'histoire originelle, lorsqu'Alice tombe dans le trou, elle en ressort rétrécie. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Token Time de Wonderland. Après avoir connu un ATH à plus de 9000$, le voilà qui dégringole et rétrécie et ne vaut plus aujourd'hui qu'environ 400$. dollars. Une belle chute de plus de 80% du Token Time, ce qui peut faire penser sans ironie aucune à la chute d'Alice qu'on évoquait dans le Rabbit Hole. Mais pourtant, ce n'est là que le point de départ de l'histoire. En fait, beaucoup d'autres altcoins ont chuté ces deux dernières semaines. Les tokens similaires à Olympus DAO, sur lequel d'ailleurs Wonderland s'inspire, ont pris une sacrée claque en même temps que Time, Ice de Pop Cycle, ou encore Spell d'Abracadabra, et on peut même citer MIME pour Acadabra Money, la monnaie magique. Ces tokens ont perdu énormément de valeur chacune. Vous ne voyez pas leur point commun en fait, le point commun derrière, c'est Sestagali. C'est le développeur, l'un des développeurs derrière Wonderland et ses autres tokens, justement, qui sont des copies. Hein. D'ailleurs, on retrouve ces tokens éparpillés sur l'ensemble des protocoles de ce type. Avec l'avènement de la DeFi 2.0, il faut savoir que Sestagali a été considéré comme un génie pour beaucoup de crypto-détenteurs. Dès qu'il lançait un protocole, tous les dégénérés se ruaient dessus à la fiche de gros gains, ce qui a été le cas. Les premiers arrivants de ces protocoles se sont bien gavés, c'est un fait. Seulement, la fête a été de courte durée et on peut même dire que. Que la police est venue interrompre la fête. En fait, il y a une personne qui est restée anonyme sur Twitter qui a découvert que l'un des cofondateurs de Wonderland, qui était connu sous le nom de Sifu, était en fait Michael Patrine. Et Michael Patrine, c'est un nom relativement connu dans la sphère crypto, parce que c'était l'un des cofondateurs de la plateforme d'échange Quadrika CX. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver dans le monde des crypto, peut-être ça ne vous dit rien Quadrika CX, mais en fait, ça réveille un très très mauvais souvenir dans le monde des cryptos un peu comme empty gox en fait et si cet épisode fait partie de la crypto culture c'est précisément parce qu'il a marqué comme un tournant en fait la plateforme d'échange quadrica a été lancée en 2013 au canada et elle est rapidement devenue l'une des plateformes d'échange les plus importantes du marché et il s'avère que le cofondateur Koten est mort lors d'un voyage en inde et il est mort d'une maladie de Crohn à 30 ans seulement la triste nouvelle avait été encore plus douloureuse lorsque les utilisateurs ont appris que c'était Koten qui avait gardé les codes d'accès au portefeuille de la plateforme. En fait, apparemment, il avait la moitié des codes. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire quand il y avait deux cofondateurs, l'adresse privée du portefeuille. En fait, il a coupé en deux, un gardait une partie et l'autre une autre. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça, assez foireuses et assez tristes, où quand un des cofondateurs est mort. L'autre personne n'a pas pu accéder au portefeuille. Enfin bref, là, ça avait fait un tollé parce que le portefeuille contenait toutes les cryptos donc des clients, de la plateforme, ça s'élevait à plus de 190 millions de dollars à ce moment-là. Bref, les utilisateurs enragés, ont même pensé que c'était un complot pour que les développeurs puissent se casser avec la caisse. Et donc, des enquêtes ont été menées, la femme de Cotten a été interrogée, etc. Il y a eu une enquête judiciaire très poussée et mine de rien, il y a eu un rapport qui est sorti quelques temps après en déclarant qu'en fait, c'était une fraude à la ponzi c'est à dire qu'au plus qu'en plus de la perte des clés il y avait un autre problème dans la plateforme quadrica et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un excellent article sur Vanity Fair, donc vous voyez le titre, hein, Ponzi scheme et Private Yacht. Enfin, c'est une histoire tout ce qui a plus de classique, et c'est quelque chose qu'on voit en effet très souvent dans le monde des crypto-monnaies, avec les escrocs en col blanc, en fait, qui ont toujours ce problème-là avec les yachts, les Lamborghini, les filles et la drogue, en fait. Enfin, C'est un mélange comme ça, je vous laisse découvrir l'article pour ceux que ça intéresse. Revenons à, nos, à notre petite Alice au pays, des scandales. L'enquête judiciaire nous a surtout appris que derrière l'identité de Michael Patrine, l'un des co-développeurs de Wonderland, donc, avait quitté la société Kadriga deux ans plus tôt en 2016, donc deux ans avant la mort de son associé Cotten. En réalité, le nom de Michael Patrine est un nom de scène emprunté par un certain Omar Danani, qui est un grand criminel condamné qui a été impliqué dans différentes escroqueries de cartes bancaires et d'usurpation d'identité. En fait, c'est comme ça que le drama a éclaté avec Wonderland, Jeudi dernier, donc euh, jeudi 27 janvier, la communauté crypto a euh, découvert que Sestagali, donc le développeur de Wonderland, avait quand même, savait quand même connaissait l'identité de Michael Patrin, donc il savait que c'était un escroc notoire qui avait passé du temps en prison, etc. Mais qu'il avait quand même décidé de continuer de travailler avec lui. Et euh, ça, quand la communauté l'a su, bah, ce qu'ils ont fait naturellement, c'est qu'ils ont vendu leur time token, quitte à en perdre. Ils sont Simplement désolidariser du projet. Alors bien sûr, ici, je vous résume un peu l'affaire. Il y a eu pas mal de péripéties. C'est-à-dire que quand euh, le fameux euh, tweetos qui a découvert l'identité, en fait, il se posait déjà des questions parce qu'il voyait des ventes euh, un peu massives du token time. Bref, en tous les cas, depuis lors, euh, la communauté a voté à plus de 80% pour remplacer Sifu, hein, justement, pour plus qu'il soit à la trésorerie, euh, pour plus qu'il contrôle la trésorerie du protocole, parce que c'était le cas. Et d'ailleurs, quand on y pense, ça peut quand même paraître incroyable c'est-à-dire que Sestagali savait qu'il travaillait avec un escroc et il lui laissait il a laissé quand même gérer le protocole enfin l'argent du protocole et ça je veux dire même moi je suis pas censée vous donner mon avis sur ce parce que j'ai pas d'avis en fait sur la question, enfin j'ai pas envie de juger trop vite mais c'est vrai que moi-même je me demande euh, ce qui s'est passé dans la tête de Sestagali. Alors il faut savoir qu'il a donné, enfin bien sûr il a été interviewé pas mal de fois, tout le monde s'est posé la question, il reçoit plein de messages, plein de critiques etc. et il a répondu qu'en fait, euh, et c'est assez noble qu'il a répondu, qu'on soit d'accord ou pas et il a dit qu'en fait l'erreur était humaine, ce qui est vrai hein, et qu'il euh, savait très bien que Patrine était un escroc mais qu'il se disait tout simplement qu'il avait certainement changé et qu'il n'avait pas envie de changer de personne parce qu'il aimait travailler avec lui. C'est-à-dire qu'en gros, lui, euh, Sestagali part du principe et c'est pour ça que c'est vraiment une question très intéressante et que c'est un projet euh, enfin que c'est un scandale qui a beaucoup, beaucoup de... qui peut avoir en tout cas beaucoup de co conséquences philosophiques on peut vraiment se dire mais dis donc c'est vrai quoi, peut-être que quand on est un scroc, et escroc un jour, c'est pas escroc pour toujours enfin, il y a plein de questions comme ça à se poser en tous les cas, c'est ce que nous dit Sestagali et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas ce qu'on peut se dire en guise de conclusion c'est que franchement bon, Wonderland continue sa route, on peut le voir sur Twitter, il lance de nouveaux projets, etc. Et pour ceux qui sont dans le monde des crypto-monnaies, ça peut vous faire penser aussi à SushiSwap, hein, parce que là aussi, ils avaient commencé avec une escroquerie, tout ça, et le deal de farming à ses débuts, qui était en fait que des affaires d'escrocs. La question que ça nous renvoie, en fait, de manière plus générale, c'est la fameuse question de l'anonymat. En fait, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes du monde des cryptos commencent à se dire que peut-être que c'est une utopie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sous couvert d'anonymat, il y a énormément de criminels, euh, d'escrocs, en fait, qui se recyclent dans les projets crypto, et il y a plein de protocoles qu'on utilise, il y a plein de projets euh, sur lesquels on investit qui sont en fait tenus par des gros euh, escrocs connus en plus et qui, euh, qui mettent leur profil en anonymat. Alors il y a même des personnes qui se lancent en disant euh, ça y est qu'elles ne vont plus investir dans des projets si on ne connaît pas l'identité de la personne et ça pose des questions assez graves en fait pour euh, le futur de la crypto-monnaie en soi et puis de la blockchain parce que ce qui est intéressant et on le voit bien avec le, le bitcoin, c'est justement qu'on ne connaisse pas l'identité de Satoshi Nakamoto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être anonyme on peut pas garder l'anonymat, ce serait trop dangereux pour nous à partir du moment où il y a trop d'escrocs. Et donc, euh, qu'il faudrait en fait plus de régulation tout simplement, par défaut, tout simplement parce qu'on est incapable en fait, euh, de bien se comporter avec l'argent. Il y aura toujours des gens cupides qui voudront arnaquer d'autres. Voilà, donc c'est sur ces très belles paroles, très sympathiques, très joyeuses et optimistes qu'on finit ce podcast. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain numéro. Et d'ici là, faites attention à vous, ne faites pas comme Alice, ne tombez pas dans n'importe quel je trouve. Ciao.